Alors, trois mots compliqués en français. Le premier, c'est le verbe acquérir. Acquérir, ça veut dire obtenir, avoir. Et dans le verbe acquérir, il faut faire attention à bien mettre CQ et à mettre un seul R. Le deuxième, un œil. Un œil. Et au pluriel, c'est totalement différent, on dit des yeux, des yeux. Un œil des yeux. Troisième, des retrouvailles, des retrouvailles. C'est quand des personnes ont été séparées et qu'elles se retrouvent. Et quand on écrit retrouvailles, il faut faire attention à bien écrire AI et à bien mettre deux L.